Les points E, G, F, H sont quatre points du cercle C de centre O. Le segment EF est un diamètre de ce cercle. On se donne ainsi la mesure de cet angle, 20 degrés, et la mesure de celui-ci, 135 degrés. HGF 20 degrés, HFG 135. Déterminer la mesure de l'angle EOG. Celui-ci. Comment s'y prendre EOG, c'est un angle au centre. Ce serait bien si je connaissais la mesure de l'angle inscrit. EHG. Parce qu'alors, cette mesure, c'est le double de celle-ci. Mais comment arriver à cette mesure EF <rire> e, est diamètre du cercle. Alors, si EF est diamètre du cercle, ce triangle, ayant un côté diamètre du cercle, il est rectangle ici il y a 90 degrés. Si ici à 90 degrés pour trouver cet angle, il faudrait trouver celui-ci. Et celui-ci comment le trouver On se place dans bah ben oui, dans le triangle FGH, FGH il y a deux angles connus, le troisième, on fait la différence entre 180 degrés qui est la somme des trois angles, moins 135 moins 20 degrés, égale, vous avez calculé, égale 25 degrés. Donc GHF égale 25 degrés. Alors, il reste pour EHG. EHG, il reste 90 moins 25, vous savez calculer, 65 degrés. 65. Alors l'angle centre, c'est le double de l'angle inscrit qui intercepte le même arc, l'arc AG. 2 fois 65 égale 130 degrés. Et voilà